Qu'est-ce que tu fais Je ce m'en sais Tu les amours. Mais ça ne ne pas je fais dans cet endroit. Je me sens, Moi, je suis vraiment égarée dans cet endroit. Et je visitais aussi. Je visitais les je, je premiers temps. le ciel à cet la J'aime passer la ce vraiment dans Je de fois que tu autant de fois que tu vois, tu vois, oui, tu as raison. C'est un petit coup de paradis. Tu peux aller te fier. Ici, si, tu as seulement de passage. C'est ce que tu as dit. Bien sûr, je visite. Mais je vois que c'est un moment. Après mon chemin, il y a des personnes à ce chambre. Une excursion, une toujours. Une Peut-être chaque mois, Mais je m'arrange toujours, un petit peu plus pour Je suis toujours à l'école. Je vais terminer mon classe et j'ai des ambitions. Bien, je vois que le temps s'est passé et, et vraiment, Tout le monde malgré une si vous pouvez de, de, de, de vous baigner des emails, si possible eh bien tiens mon email et on se dit on se tient au bien merci et je vous donne autre bien au revoir et je dirai que c'est pas nouveau Ça peut se faire, on peut dire tout. Je one, désolé, one petite désolé, je suis